La cherté du transport à Libreville. Trouver des solutions urgentes et définitives. Voilà ce à quoi s'attelle le syndicat libre des transporteurs terrestres qui a fait le tour des principales gares routières de la capitale gabonaise. Partout où il est passé, Jean-Robert Meunier a invité ses collègues à revoir les prix des trajets. Il s'agit de sensibiliser l'ensemble de nos adhérents sur la nécessité actuelle. Plus le contexte économique et financier dans lequel vivent les populations gabonaises, donc nos clients, il s'agit de les sensibiliser à stabiliser les prix, si ce n'est même à les baisser, pour que le secteur des transports terrestres euh, ne soit pas euh, complice dans. L'augmentation des coûts de la vie, dans, dans l'augmentation des coûts de transport. Pour l'homme, fini la parlotte, l'heure est à la descente sur le terrain pour la mise en application des résolutions issues des assises sur la vie chère. Nous avons fait des recommandations au gouvernement, notamment sur la baisse des charges, sur la baisse des, des, des taxes, sur la suppression des tracasseries policières, <rire> sur l'amélioration du réseau routier, sur les raisons qui peuvent poser l'augmentation des prix. Le gouvernement est maintenant en œuvre pour faire sa part. Mais nous aussi, au niveau de la fédération, nous avons tenu à faire notre part en matière de sensibilisation. Et c'est pour ça que nous avons initié cette tournée citoyenne. Chasser le naturel, il revient au galop. La volonté des gouvernants et la soif des populations de voir le coût du transport être vu à la baisse passe par la mise en œuvre de mécanismes de suivi et de rigueur dans la chaîne de transport. La qualité du réseau routier, les contrôles à non-point finir, le prix du carburant, le phénomène de corruption et bien d'autres, voilà où le bas blesse.